Salut, c'est Calumène. Aujourd'hui on se retrouve pour euh, que je te montre comment organiser ton fichier HTML, ton projet HTML. On peut parler de projet. Euh, moi pour euh, l'exemple, je vais supposer qu'on a un projet de site de boutique à développer. Euh, donc cette vidéo elle s'adresse uniquement à un projet front-end. Donc si tu cherches comment organiser ton projet en back-end aussi. Je t'invite à ne pas regarder la vidéo parce que c'est pas euh, du tout euh, l'objet. Et peut-être que j'en ferai une euh, dans, euh, dans l'avenir. D'ailleurs si tu en as besoin tu me le dis dans les commentaires. Moi je serais ravi d'en faire une. Et pour l'instant on va se concentrer sur du donc, HTML, CSS, JavaScript, des images et euh, du framework. Donc pour commencer, ton site web il a besoin d'un point d'entrée. C'est un fichier HTML et euh, son nom ça doit être index.html comme ça quand tu vas aller sur l'adresse de ton site euh, ce fichier va être automatiquement lancé donc on va faire ça tout de suite hop je vais le mettre dans mon site boutique je l'appelle index.html tu vas voir par la suite l'arborescence le... ça va évoluer mais ça sera le seul fichier HTML que tu verras euh dans l'index de ton dossier, et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'au moins tu auras un truc assez clair et assez propre. Ensuite, comme je t'ai dit, on va avoir besoin de javascript, d'images, de CSS, donc on va faire ça tout de suite, donc on va se faire un dossier CSS, on va se faire un dossier javascript, je l'appelle JS, et un dossier d'images, je l'appelle img. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve euh, très souvent dans, dans les projets, tout simplement. Euh, Peut-être que même toi, sans le savoir, tu le faisais déjà. Euh, ce qui est une très bonne... Euh, c'est un très bon début d'organisation. Ça permet d'avoir des choses très claires. Ah, maintenant, je vais te donner des petites astuces. Dans tes, dans tes fichiers HTML, on va ouvrir... Voilà. Dans, dans ton projet HTML, tu vas avoir plusieurs fichiers euh, CSS. Notamment, il y a deux types de fichiers CSS et deux types de fichiers JavaScript. Euh, il y a deux groupes en fait. À chaque fois que tu crées un fichier, c'est est-ce que ce fichier il va être utile pour l'ensemble de mes pages ou est-ce que c'est un fichier qui va être un fichier spécifique, de style spécifique pour cette page. Euh, je veux que spécifiquement sur ma page de contact, il y ait un bouton qui soit rouge et je veux que ce style soit que spécialement dédié à cette page donc c'est la question qu'il faut se poser donc finalement est ce que c'est un fichier global ou est ce que c'est un fichier spécifique donc ici j'utilise un raccourci euh, ici en fait tu vas avoir besoin d'aller taper dans ton dossier css et l'idée c'est d'avoir un fichier qui s'appelle global.css et c'est un fichier qui sera partagé et qui, qui contiendra un style partagé sur l'ensemble de tes pages et celui tu vas aller l'appeler à chaque fois. Euh, de le nommer comme ça, ça va te permettre de d'avoir plus simplement euh, une référence vers lequel l'appeler plutôt que se trimballer euh, à copier-coller à chaque fois le même style sur chacun de, des fichiers css, c'est beaucoup plus euh, propre. Et ensuite, tu veux évidemment avoir des fichiers spécifiques. Euh, ici, tu vois, si c'est une page, donc là on est dans l'exemple d'une page d'accueil, bah, tu veux l'appeler accueil.css. Si on était sur la page de contact, tu l'aurais appelé contact.css, etc., etc. Et ce que je veux euh, dire par là, c'est finalement ton arbo ici. Elle va toujours contenir un fichier qui s'appelle global.css et ici un fichier qui s'appelle global.js. C'est l'astuce que je préconise fortement après avoir euh, essayé différentes compositions, différentes organisations. C'est vraiment le seul truc qui me permet d'être assez carré et assez cadré dans, dans mes projets. Donc si je prends cet exemple, hop, on aura également... global.js ça c'est et ici on aura le nom de la page .js et systématiquement en fait à chaque fois que tu vas créer une page que ce soit contact à propos etc ce que tu veux tu auras toujours cette, euh, cette organisation un fichier qui sera déjà créé et un fichier que tu vas créer qui portera le nom de la page. Et ça, c'est vraiment euh, ce qui fonctionne le mieux chez moi. Je vous le conseille fortement. C'est un truc qui m'a permis d'éviter des, des heures et des heures de casse-tête quand je revenais euh, deux semaines après ou quelques mois après, c'est un problème. Donc, euh, je vais les créer. Comme ça, on a un truc euh, qui fonctionne sur le papier. Donc, hop Et on va sur le js, global.js et le nom de la page, j'y étais déjà, accueil.js, okay, limite même avant de faire la, la page HTML, tu crées tes fichiers et t'es pas mal. La dernière astuce que je veux vous montrer, et c'est vraiment là où je ne vois pas souvent euh, ce dossier dans les projets. En fait, quand vous allez avoir besoin de Bootstrap, par exemple, ou d'autres frameworks, hein, que ce soit Bootstrap, jQuery, etc., la grande question qu'on se pose à chaque fois, c'est où est-ce que je le mets Souvent, on se retrouve à avoir des choses comme ça. Et je trouve que visuellement, ce n'est pas des plus propres. Pourquoi Parce que vous allez avoir un effet bourratif. Euh, qui va euh, surcharger votre arborescence à la racine de framework, d'autres fichiers, etc. Et en fait, on va perdre l'organisation et c'est ça qui est dommage. Il y en a d'autres qui le me mettraient dans euh, le JS si c'était jQuery, euh, Boostrap, bah, on sait pas trop. Du coup, il y en a qui essayent de le décomposer, de l'ouvrir, etc. Enfin, pas toujours super propre. Surtout que moi, j'aime pas trop dénaturer euh, les dossiers que, que j'importe et finalement, c'est le mot-clé « importé qui est intéressant et important. Moi, je me suis créé un dossier qui s'appelle « assets ».« Assets » en anglais, ça veut dire « les atouts euh, ». Et en fait, tout ce qui est « assets », pour moi, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. C'est tous les codes que je n'ai pas créés. Et en fait, finalement, c'est là où vous allez mettre vos tous vos frameworks, toutes les choses que, que vous téléchargez. Donc finalement, tout ce qui est « Bootstrap, jQuery, il se retrouve ici. Donc, euh, la vidéo, elle s'arrête là. Euh, je pense que avec cette organisation, vous êtes un maximum euh, baquet. Si on continue et qu'on imagine que vous avez une page de contact, bah, vos dossiers ils vont évoluer. Mais vous allez garder une certaine propreté, en fait, dans, dans ce qui est organisation, création, ajout de fichiers. Vous savez que tout ce qui est extérieur, ça vient de l'inset. Si je vous l'indexe, et que j'ai besoin d'aller euh, importer Bootstrap. Donc là en l'occurrence, je vais copier, hop. Ensuite. Donc euh, une petite note, hein, une to do. Euh enlever le, le doublonnage de dossier, qui souvent est causé par le décompressage sur Windows, et là c'est brulon.css, voilà, et là franchement vous tenez un truc assez propre, si vous aviez jQuery, bah vous aurez asset slash jQuery slash etc etc. etc. Donc voilà, euh, la vidéo s'arrête ici, merci de l'avoir euh, regardée, euh, moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, parce qu'on euh, vient de passer euh, l'année 2017 là, il est minuit euh, sept. Je vous dis, euh, bah, portez-vous bien, euh, travaillez bien, bon courage pour vos projets, et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao